Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Moulin. On vous propose aujourd'hui un tutoriel qui fait suite à notre Café Outils 60, euh, qui se nommait « Comment vendre vos produits sur Facebook et Instagram ». Donc L'idée, c'est de vous permettre de créer votre boutique sur ces réseaux sociaux-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un service qui a été lancé depuis 2020 qui rassemble environ 5 millions de boutiques, donc c'est vraiment naissant. Mais il y a quand même un intérêt pour les professionnels qui vendent des produits et plus particulièrement pour ceux qui ont un site de vente en ligne. Alors comment ça marche en quelques mots Vous allez euh, ajouter un catalogue, créer votre boutique et ça va vous permettre deux choses. La première, ça va vous permettre d'ajouter un onglet boutique sur Facebook et Instagram. Et la seconde, ça va vous permettre, c'est peut-être le plus important, de taguer, d'identifier des produits sur vos publications. Donc les retours qu'on a là-dessus aujourd'hui, ben, on n'en a pas encore suffisamment pour dire c'est vraiment super pertinent ou pas. Toujours est-il qu'on peut voir que ça va faciliter quand même le, le passage à l'action. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un produit tagué sur une image, eh ben, ça va faciliter un lien vers votre site web. Et c'est également euh, intéressant pour mettre en avant certains de vos produits dans vos postes. On vous laisse regarder le tuto avec deux temps. Le premier, créer la boutique. Le deuxième, ajouter vos produits. À très bientôt. Alors le point de départ pour configurer une boutique Facebook et Instagram, c'est de partir de l'aide pour les entreprises que propose Facebook euh, qui va vous donner un petit peu euh, les prérequis, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. L'idée euh, générale, ça va être d'abord de passer par, euh, par cet onglet qui est assisté en fait, qui vous permet de créer votre boutique assez simplement. Il y a quand même deux prérequis, il va vous falloir une page Facebook professionnelle, il va vous falloir un compte Facebook Business. Donc un compte Facebook Business, c'est le, le même compte qui vous permet de faire de la publicité. Il va falloir le configurer et affecter la page à ce compte là. Donc votre compte Business, il, il détient finalement la propriété pour faire des publicités et gérer la boutique de votre page Facebook. Mais c'est deux choses différentes, donc il faudra bien créer un compte Business et, un compte, euh, et une page Facebook. Quand vous arrivez sur cette onglet là, il vous précise du coup, vous pouvez vendre à la fois sur Instagram et Facebook. Vous mettez suivant, vous allez pouvoir choisir vos cadeaux de vente. Donc moi, j'avais configuré mon, mon compte Facebook Business qui apparaît ici, avec deux pages liées, donc le compte, la page « Fresh et le compte Instagram « Fresh Ensuite, il me propose éventuellement d'ajouter des moyens de paiement. Alors ça, des moyens de paiement, c'est intéressant pour les personnes qui vont euh, en fait euh, vendre depuis leur site web. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un e-shop, qui vont avoir une page web de e-commerce qui est déjà configurée. Moi, ça ne va pas être mon cas, donc je ne vais pas y toucher puisque moi, je n'ai pas la possibilité de vendre sur mon site puisque mon site n'est pas un site de vente en ligne. Si vous avez un site de vente en ligne, c'est intéressant évidemment de préciser ces moyens de paiement puisque, in fine, les personnes qui vont venir sur votre boutique Facebook ou Instagram, elles vont être redirigées vers votre site pour convertir, pour passer à l'action et, et procéder à la commande. Vous pouvez choisir effectivement dans quel pays vous livrez, Alors, selon, selon les, les activités. Vous précisez une adresse professionnelle, donc qui sera affichée. Et vous devez donner l'adresse du site qui sera associé à votre boutique. Là, vous avez terminé du coup la configuration pour créer une boutique. C'est la première étape, en fait, avant de pouvoir euh, ajouter des produits au catalogue. Donc, du coup, qui sera la seconde étape de créer votre catalogue et d'affecter des produits. C'est un peu long. Hop Maintenant que, que j'ai fait ce, ce pro, première étape, je vais arriver euh, dans le gestionnaire des ventes. Donc euh, ce gestionnaire de vente, il me propose d'ajouter les articles. Le gestionnaire des ventes, il est toujours sur le business Facebook. Hein, que vous voyez ici et c'est slash commerce URL. Je vous la mettrai dans la présentation, dans les commentaires. Euh, quand vous êtes prêt, vous pouvez ajouter des articles. Donc moi, j'ai un article à vendre. Donc c'est ici que je vais l'ajouter. Hop. Alors l'affichage est plus, plus ou moins le, le même, hein. euh, moi c'est comme ça, donc je peux choisir effectivement euh, ce que je veux euh, rajouter. Alors moi je vais vendre des coques imprimées en 3D, hop là. Voilà, je peux ajouter une image, quand j'en ai une sans fond. Voilà si ça fonctionne. précise les, les caractéristiques du, du produit, son prix, alors je le mets plutôt en euros. Son état, donc il est nouveau, message facultatif, je ne vais pas le mettre, une catégorie, alors là c'est des catégories qui vont être euh, les catégories d'ensemble de Facebook, c'est pas uniquement les catégories de mon catalogue, c'est vraiment toutes les catégories de Facebook. Bon, euh, je vais mettre... Euh, allez, je vais jouer. Non, je vais mettre Autre. Hop. je vérifie que j'ai tout procédé. Je dois mettre une adresse sur le site web. Alors moi, j'ai une adresse où le produit est présenté, mais c'est pas un site de e-commerce. J'avais ouvert euh, mon adresse ici. Le produit est présenté à cette adresse, donc je vais préciser l'adresse du produit. Cet actif, c'est qu'il est rendu. En stock, c'est qu'il est disponible directement à l'achat. Donc là, je suis en mode manuel, en fait. Hein, donc c'est à moi de préciser s'il est en stock ou s'il ne l'est pas. demande si c'est créer des variantes, alors des variantes c'est pas, c'est comme sur du e-commerce par exemple, si vous avez euh, plusieurs options, si j'avais différentes tailles de coque, je pourrais créer une seule fiche produit et ensuite mettre des options, ensuite 7 cm, suite 15 et suite 20. Moi j'en ai qu'un, je vais ignorer du coup cette étape et je vais ajouter mon produit au catalogue. Voilà, c'est ajouté dans le catalogue. On vous remercie pour votre écoute en espérant que ça va vous permettre eh bien, de, de vous mettre le pied à l'étrier pour lancer votre propre boutique. Nous, on vous dit euh, à bientôt au Moulin Digital. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur ce café outil, mais également sur l'ensemble de nos cafés outils, il y a une seule adresse, c'est notre site web lemoulindigital .fr, donc lemoulindigital.fr.